Salut Sébastien, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble sur mon écran eh bien, comment l'intelligence artificielle peut très clairement aider les investisseurs immobiliers à tout simplement eh bien, mieux réaliser leurs opérations, soit aussi bien leurs opérations quand ils veulent louer des appartements, c'est de l'investissement locatif, ou bien tout simplement lors de la revente de eh bien, leur investissement qu'ils ont pu réaliser. Donc, on va voir tout ça ensemble précisément comment ça peut réellement influencer eh bien, et changer complètement la donne par rapport à vos investissements. Alors, j'avais déjà publié une vidéo il y a quelques jours de cela. Je t'invite à la retrouver, cette chaîne YouTube, je te mettrai un petit lien en haut de celle-ci, où j'avais déjà expliqué eh bien, comment, très clairement, l'intelligence artificielle pouvait... Eh bien révolutionner le marché Airbnb, tout ce qui était lié autour de la location courte durée. Là, aujourd'hui, on va plus s'attarder eh aux investisseurs immobiliers et comment l'intelligence artificielle peut réellement, effectivement, eh bien, révolutionner également le marché de l'investissement locatif.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 sans apport, avec des résultats rapides, eh aujourd'hui, il y a deux types de business que tu peux lancer. C'est la sous-location professionnelle et immobilière et c'est également la conciergerie d'appartements. Si c'est des business que tu souhaites mettre en place dans ta ville, eh bien, je te propose tout de suite eh bien, des formations gratuites à découvrir dans la partie description de cette vidéo, des formations qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans ta ville par rapport à ces différentes activités. Donc aujourd'hui, eh bien, on va parler d'intelligence artificielle et on va parler d'investissement locatif, d'investissement dans l'immobilier, de manière un peu plus générale. Donc, je rappelle très rapidement, j'avais fait une première vidéo que je t'invite à découvrir où j'avais expliqué justement ce qu'était que l'intelligence artificielle, pour faire très simple, L'objectif de l'intelligence artificielle, c'est tout simplement eh bien, assister l'homme. Et si on va plus loin que ça, c'est même limite remplacer l'homme, puisque bah, il y a différentes tâches qu'aujourd'hui, et eh bien aujourd'hui, l'humain n'a plus besoin de réaliser, puisque l'intelligence artificielle eh bien, est capable de, de le faire à ta place. Donc, j'avais expliqué notamment eh bien, que l'intelligence artificielle reposait sur des euh, tout simplement des techniques de programmation qui sont tout simplement. Eh bien, euh, donc, c'est un moyen, si tu veux, où eh l'intelligence artificielle va emmagasiner un maximum d'informations, notamment lors des questions qu'on peut lui poser. Et au bout d'un moment, il a tellement de maturité, ce il, a, il a tellement ingurgité d'informations qu'il est capable eh bien, de recomposer et tout simplement de redonner des réponses par rapport à toutes les informations qu'il a. Et en plus de ça, il est capable d'en eh faire des phrases qui sont très narrative, et vraiment qui eh bien, ont un langage naturel, hein, ce qu'on appelle le langage naturel, et donc il est capable de répondre comme un humain. Donc, bien évidemment, voilà, ça a des conséquences aussi sur différents, parce que je sais que beaucoup de personnes sur la précédente vidéo m'avaient dit « bah Oui, mais tout ça, ça va remplacer l'humain, c'est euh, la, la fin de notre… Euh, » voilà, euh, On voit tout de suite le côté un peu noir de tout ça, moi je ne crois pas. Alors, bien évidemment que euh, le, les emplois, aujourd'hui, vont changer, demain, c'est évident, mais c'est charge à vous eh bien, de vous adapter, soit par rapport à vos emplois, soit par rapport eh bien, à vos créations d'entreprise. Vous savez, la vie, c'est comme ça, il y a toujours des cycles, et là, je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle et on démarre un nouveau cycle. Donc il va falloir intégrer et comprendre que l'intelligence artificielle va rentrer dans notre conception de nos différents modèles, nos différents modèles économiques, dans nos créations d'entreprises, mais également aussi dans le salariat. Hein, il y a des nouveaux emplois d'ailleurs qui vont se créer par rapport à ça, c'est évident. Et c'est aussi que ça va transformer la manière de travailler, bien évidemment. Mais aujourd'hui, cette technologie, elle est là, euh, donc comment faire pour justement l'exploiter euh, au maximum pour nous, on tirait le fruit de tout ça et euh, bah, tout simplement aller dans notre sens et faire en sorte que ça puisse nous aider à mieux développer nos business et mieux développer nos investissements locatifs. Donc là, dans cette vidéo, je me suis plus attardé pour les investisseurs immo, comme je te disais. Et l'idée, si tu veux, et on va le voir ensemble, c'est que j'ai interrogé donc euh, Chat GPT, hein, qui est donc un chatbot donc euh, de OpenIA, donc qui du coup est un chatbot qui te permet de poser toutes tes questions et automatiquement l'intelligence artificielle, eh bien, répond à tes différentes interrogations, mais elle est surtout là pour t'améliorer. Alors, on va le voir tout de suite, hein. on va passer sur mon écran. Alors, je vais partager tout de suite eh euh, celui-ci. Voilà. Donc là, on arrive notamment eh bien, sur le bon coin et ce que je me suis amusé à faire, eh c'est que j'ai pris une annonce locative, d'accord, un appartement, et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de reformuler tout simplement et de refaire cette annonce de manière beaucoup plus joli beaucoup plus agréable euh, beaucoup plus dans un langage euh, narratif très euh, oui très agréable et du coup j'ai utilisé donc euh, euh, ChatGPT donc on se retrouve donc sur ChatGPT voilà et donc voilà j'ai mis ici j'ai mis je suis investisseur immobilier et je revends un de mes biens immobiliers « Peux-tu réécrire l'annonce immobilière ci-dessous en mettant en avant les atouts de l'appartement, comme par exemple qu'il est situé en hyper-centre-ville » Là, deux points. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un copier-coller d'une annonce que j'ai trouvée tout simplement sur le bon coin. Bien évidemment, c'est ton appartement, bah, je te laisse soin de lui apporter tous les éléments qu'il a besoin pour recomposer l'annonce. Et tu vas voir ce qui m'a sorti, ce qui est plutôt pas mal. Euh, voilà, donc il me répond, « Découvrez ce magnifique appartement 4 pièces de 70 mètres carrés situé en hyper-centre-ville de Tours. » à proximité de la gare et des commerces. Il se situe dans un immeuble réhabilité il y a seulement 10 ans, offrant ainsi une rénovation moderne et de qualité. Vous pourrez facilement vous déplacer à pied grâce aux nombreux transports en commun à proximité. Lors de notre visite, vous serez séduit lors de votre visite, pardon, vous serez séduit par l'entrée dotée d'un placard, le grand séjour avec un coin cuisine aménagé et équipé, un bureau pouvant faire office de chambre d'amis, une salle de bain avec double vasque, WC séparé et un cellier avec branchement machine à laver. Vous trouverez également deux chambres, dont une avec un placard aménagé pour un espace de rangement optimal. N'attendez plus pour contacter votre conseillère Chloé Massé pour une visite de ce bien d'exception en hyper-centre-ville, puisqu'en fait, j'avais dit de bien axer là-dessus, parce que pour moi, c'était le point fort de cette annonce. Donc, c'est pour ça qu'il a réinsisté euh, tout à la fin pour terminer par, finalement, le point fort. Du coup, je me suis amusé à lui dire, bah, tiens, est-ce que tu peux en faire une version alternative pour, du coup, un peu comparer euh, voir un peu ce qui pourrait, qu pourrait proposer, ce que ce ne serait pas mieux finalement. Donc, ne manquez pas cette opportunité d'acquérir un appartement 4 pièces de 110 m2 situé en plein cœur de la ville de Tours, à proximité immédiate de la gare et des commerces, immeuble récemment rénové il y a seulement 10 ans, vous profiterez d'un logement moderne et de qualité. Les transports en commun accessibles à pied vous permettent de vous déplacer facilement. À l'intérieur, vous découvrirez une entrée avec placard, un grand séjour avec coin de cuisine aménagé et équipé, un bureau pour, pouvant servir de chambre d'amis, une salle de bain avec double vasque, WC séparé et un cellier avec branchement pour la machine à laver. Les deux chambres comprennent l'une d'entre elles un placard aménagé pour un rangement optimal. Ne tardez pas à conseiller votre conseillère Chloé Massé pour une visite de ce bien en plein cœur de la ville. Profitez de cette occasion unique d'acquérir un logement idéalement situé en hyper-centre-ville. Donc, bah, je pense que tu peux constater par toi-même que les annonces sont quand même plutôt agréables. Bien évidemment, charge à toi de peut-être repréciser des choses, lui dire oui, alors c'est plutôt... en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois, il garde l'historique de la conversation. Donc, plus tu vas lui répondre et plus tu vas lui apporter des, des informations, plus lui va pouvoir refaire et rejouer le scénario. Donc, pour te donner un exemple, on y retourne justement, on va aller voir. Eh bien, pour te donner un exemple, parce que du coup, j'ai continué à l'alimenter. Et alors oui, je lui ai posé la question, « Est-ce que tu as des recommandations à me faire pour louer plus rapidement cet appartement ?» Question un petit peu naïve, mais voilà. Donc, il me répond, « Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour louer vos, plus rapidement votre appartement. » Et tu vas voir qu'il y a des choses sympas quand même, je trouve, qui, qui nous dit. Donc, faire des photos de qualité, bon ça, je ne t'apprends rien, tu le sais. Les photos sont souvent le premier contact avec les potentiels locataires, donc assurez-vous qu'elles soient de qualité professionnelle et mettent en valeur les atouts de votre logement. Petit 2, utilisez plusieurs plateformes pour publier votre annonce. Il est important de publier votre annonce sur autant de plateformes que possible, sites d'annonces immobilières, réseaux sociaux, pour maximiser votre visibilité. Faites une description détaillée et précise, assurez-vous de décrire précisément les caractéristiques de votre logement, y compris les équipements et les commodités de votre région. Petit 4, soyez réactif. Les locataires potentiels peuvent vous contacter à tout moment, donc soyez réactif et disponible pour répondre à leurs questions et organiser les visites. Petit 5, voyez, donc ça j'ai trouvé ça intéressant, faire une visite virtuelle. Une visite virtuelle peut aider le locataire potentiel à se faire une de l'appartement sans avoir à se déplacer et ça c'est plutôt bien effectivement pour optimiser son temps. Faire une proposition d'un bon rapport qualité-prix, assurez-vous que le prix de location soit compétitif par rapport aux autres logements similaires sur le marché. Faites une bonne gestion locative, une gestion locative efficace incluant un suivi des locataires, des états des lieux et des travaux de maintenance réguliers peut aider à retenir les locataires actuels et attirer de nouveaux locataires. Donc toi en plus, il te donne même des suggestions sur, en fait, comment tu dois te comporter par rapport à ton locataire. Moi, je trouve ça très intéressant et on peut même compléter, enfin, on peut même continuer, finalement, cet, échange. Donc là, je continue, je lui dis, bah, je pensais louer cet appartement 920 euros par mois. Alors, c'est pas par hasard, puisqu'il était à 920 euros. Et du coup, je voulais avoir un peu son avis. Est-ce que, d'après toi, c'est le prix du marché sur tour pour un appartement non meublé dans lhypercentre donc là, il me dit, bah, il est difficile de donner un prix précis sans connaître les caractéristiques exactes de l'appartement et les prix du marché locatif dans la région de Tours. Bon, là, ça me paraît logique. Donc il dit qu'il serait judicieux de vérifier les annonces de location d'appartements similaires. Voilà. Il est également possible de consulter les sites d'annonces euh, immobilières. Et il me dit, il est important de ne surtout pas surestimer ou sous-estimer le prix de location, car cela peut rendre la location de votre bien plus difficile. Donc là, je lui dis, bah, il fait 110 mètres carrés, il a 4 pièces. Donc il me répond. Et il me dit « Selon les prix du marché locatif en vigueur, 920 euros par mois pour un appartement non meublé de 110 m² et 4 pièces, situé en hyper-centre-ville, peut sembler être un prix compétitif. Cependant, il est important de vérifier le prix des locations comparables dans la région pour vous assurer que votre prix de location est compétitif. Il est possible que les prix varient en fonction de l'emplacement bien évidemment, précis, bah oui, parce que centre-ville, oui, mais où précisément, des équipements et des commodités de l'appartement, ainsi que les conditions du marché locatif. Il est donc recommandé de vous informer sur les prix de location dans cette zone. Il est également possible de consulter des professionnels de l'immobilier pour avoir des informations sur les prix de location. Ils seront en mesure de donner une estimation plus précise, etc. etc. J'ai continué. Est-ce que tu me recommandes de passer par une agence immobilière pour le louer ou je le publie sur le bon coin directement J'ai voulu un petit peu m'amuser. Donc là, bah, il me dit qu'il existe effectivement plusieurs options pour louer son appartement, chacune ayant ses propres avantages et ses propres inconvénients. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il reprend finalement euh, bah, les choses qu'on connaît tous, bien évidemment. Mais euh, tu vois, par exemple, tout à la fin, j'ai trouvé ça intéressant. On dit quelque chose qui est très important qu'on oublie de dire, c'est qu'il est important de noter que lorsque vous louez directement votre bien, vous devez vous assurer de respecter les lois et les réglementations en vigueur en matière de location. Et oui, parce que les lois ont quand même tendance à changer assez euh, régulièrement et du coup, l'avantage des agences immobilières, c'est qu'elles sont au courant, finalement, de tout ce qui est en train de passer. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a une actualité assez riche. Donc, tu vois, euh, ils te rappellent aussi ça. Donc, tu vois, ils il, il quand même te donnent des suggestions qui, je trouve, sont, à mon sens, euh, plutôt euh, intéressantes. Donc, ça, c'était ce que je voulais te faire voir sur la partie euh, eh bien, locative, ce qu'on pouvait faire. Donc, pour un investisseur immo, bah, quelqu'un qui veut rédiger son annonce, franchement, euh, aide-toi de cet outil. Ça va réellement refaire tes annonces et tes annonces vont vraiment être vraiment euh, très euh, bah, plutôt approprié, tu l'as vu, euh, pour une meilleure visibilité. Et on sait que le, la rédaction d'une annonce est super importante, en plus des photos, bien évidemment. Alors maintenant, ce que je me suis dit, c'est que bah, je suis un investisseur IMO et je voudrais vendre eh bien, mon appartement. Et eh bien, qu'est-ce qu'il peut me proposer? Donc du coup, là, on va le faire le test ensemble, tout simplement, parce qu'effectivement, on peut l'utiliser aussi dans ce cas-là. Donc, on va retourner par exemple sur eh le bon coin. Et ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire donc euh, immobilier et je vais faire vente immobilière. D'accord euh, Donc là, on va la faire rechercher et on va essayer d'en trouver une qu'on pourrait refaire. Voilà. Là, typiquement, euh, bah, l'annonce est quand même très euh, légère. Hein euh, voilà. Donc là, l'annonce est très légère. Et ce qu'on peut faire, c'est... Euh, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier. Euh, alors, je vais faire ça. Alors, tac. Et euh, voilà, qu'il a une très bonne rentabilité. Parce qu'en fait, il faut parler comme ça pour les investisseurs locatifs. Euh, Est-ce qu'il avait été précisé ici Tu vois, j'essaie d'aller au plus vite, hein, pas que ça ne dure pas trois plombes non plus. Euh... Ou bon, alors c'est une rentabilité aux autour de 5 j'ai l'impression. Euh... <coughs> va mettre par exemple, je sais pas, le 6 euh, Je sais rien, je sais Peux-tu réécrire l'annonce immobilière ci-dessous avec, euh, avec euh, 1000 mots Voilà. Non, je vais mettre 500 mots parce que 1000, ça fait peut-être beaucoup. 500 mots en mettant en avant les atouts de l'appartement, les atouts de l'appartement, oui, c'est ça, euh, les avant, -tout, les atouts de l'immeuble, je revends en voilà, donc du coup, je vais lui mettre ça, je vais faire un copier coller de ça, voilà, et on va voir ce qu'il nous fait. Allez, on regarde un petit peu ce qu'il est en train de réaliser, D'accord. Ah, tu vois, du coup, là, ça n'a plus rien à voir. Hein. Euh, je ne sais pas si tu vois. Euh... Nous avons le plaisir de vous présenter cet immeuble locatif de 400 m2 idéalement situé en centre-ville de Tours. Il se compose de 7 chambres avec sanitaires et cuisine communes qui peuvent être facilement transformées en studios, ainsi que 4 studios déjà aménagés. Il y a deux types de studios, dont un avec garage et jardin. L'immeuble est entièrement meublé, ce qui facilite la location. Il dispose également de multiples caves en sous-sol, ainsi que d'un grenier de 120 carrés au sol aménageable, offrant ainsi de belles possibilités d'expansion. Il est important de noter que cet immeuble a une très bonne rentabilité locative de 6% avec un loyer annuel de 48 720 euros, ce qui en fait une opportunité d'investissement intéressante pour les investisseurs. Il convient cependant de noter qu'il y a quelques travaux à prévoir, mais l'état général de l'immeuble est bon. Cet immeuble est rare sur le marché, ne panquait pas cette occasion d'acquérir un bien locatif de qualité en centre-ville de Tours. Ce bien est idéal pour les investisseurs qui cherchent une bonne rentabilité locative, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour plus d'informations ou pour organiser une visite. Hein, donc voilà, donc du coup... Euh, D'un texte comme celui-ci très basique, euh, bah là on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus euh, digeste, qui est beaucoup plus agréable à lire et qui je trouve met bien en avant euh, donc l'annonce. Alors après j'ai envie de tester, alors là bon je, je réteste mais je, je pense que ça va être compliqué pour lui. Euh, alors je pensais vendre cet immeuble 728 000 euros. Qu'en penses-tu On va voir. Hein. C'est du live. Hein. Voilà, C'est difficile de trouver un prix précis. C'est vrai que c'est difficile, parce que sinon, ça veut dire qu'il donne clairement un conseil euh, sur euh, le prix. Ça me semble assez compliqué, mais voilà. Donc, il te redonne quand même tous les différents facteurs qui permettent de justifier hein, le prix, euh, le taux de vacances locatives, l'entité locative, était locataire. Il est important de vérifier les prix des immeubles comparables le marché immobilier peut varier considérablement en fonction des conditions économiques et de l'emplacement donc il serait justicieux de consulter un expert immobilier local bon voilà j'ai quand même testé parce que je me suis dit ça peut peut-être permettre voilà de d'avoir en résumé ah attique il le dit quand même en résumé, 728 000 euros pourrait être un prix de vente compétitif pour un immeuble locatif de 400 mètres carrés, sur ville qui a une bonne rentabilité locative de 6% qui est également situé. Cependant, il est important de vérifier le prix des immeubles comparables. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc, ça lui semble bien, mais bon, ça mérite, bien évidemment, c'est assez compliqué comme ça, juste sur une phrase, de vérifier si l'investissement, enfin, si le prix est globalement correct. Euh, du coup, je regarde un petit peu l'annonce par rapport s'il y avait des choses qu'on pourrait lui demander en plus. Euh, voilà, euh, qu'est-ce que tu penses de 1820 euros du mètre carré Essayez de s'amuser, essayer de lui poser des questions supplémentaires. Voilà, 8 sur 1 mètre carré par mètre carré pour un immeuble locatif en centre-ville de Tours peut sembler être un prix compétitif, cependant, il est important de comparer le prix aux immeubles comparés, d'accord voilà, bon, en fait, là, il nous ressort un peu la même chose, bien évidemment. Est-ce qu'il va faire un... Voilà, est-ce qu'il va faire un... On regarde en même temps. Il pourra des informations sur le prix de vente récent. OK. voilà bon, il me ressort le même refrain. Ouais, là, il me ressort le même refrain que tout à l'heure. Voilà. Bon, là, du coup, on n'a pas obtenu bien plus d'informations, mais déjà, tu as pu voir que quand tu es investisseur IMO, bah, ce genre de... Euh, l'intelligence artificielle peut très clairement t'aider à rédiger tes annonces aussi bien pour tout ce qui est locatif que aussi bien aussi que pour, eh bien, euh, donc pour les ventes de tes, de tes projets donc on voit ici hein, à travers cette vidéo bah, le, le, voilà, Open euh, chat GPT peut très clairement t'aider euh, donc moi je t'invite à l'utiliser euh, bien évidemment, puis peut-être à compléter à rajouter cette petite chose ou en fait, ce qu'il faut bien que tu comprennes aussi, c'est que cet outil est, peut être vraiment être très performant si tu es capable de l'alimenter un maximum d'informations. Plus aura d'informations, plus ses réponses seront de plus en plus précises euh, parce que tu l'alimentes en informations. Et grâce à ces informations, lui, il va les mixer par rapport à ce qu'il sait aussi. Et du coup, il va t'en ressortir eh bien, une version euh, qui va correspondre, a priori, en mixant toutes ces informations. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, ChatGPT, la dernière mise à jour a été faite en 2021. Euh, donc, il euh, n'y a pas une mise à jour récente. Donc, il faut faire attention par rapport aux différentes informations, si des informations, euh, des statistiques ou des informations, euh, des, données, euh, des, des données, parce qu'elles ne sont pas d'actualité. Donc, ça, c'est un point que je voulais aussi rajouter, et notamment par rapport à la précédente vidéo que j'avais livrée par rapport à, à justement le, le, comment ça pouvait impacter euh, le fonctionnement sur, sur Airbnb. Mais on voit quand même que sur la partie langage naturel, franchement, moi, c'est vraiment quelque chose que, que j'utilise aujourd'hui et qui ne peut que euh, t'aider au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Tu pas à lâcher le pouce euh, donc, euh, vers le haut. Tu pas aussi à poser tes questions, à la commenter, à la partager, bien évidemment. On va se retrouver tout de suite dans une prochaine vidéo. Mais comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.